C'est vrai tes parents ils t'ont dit tu vas faire le ramadan juste le samedi dimanche Parce que le docteur il m'a forcé à faire le ramadan Il m'a dit faut que tu maigris sinon ton <rire> espérance de vie Ah mais je crois que c'est vrai <rire> <rire> Moi je vais trop te... oh. si tu vois oh. Ça vous rappelle rien Moi j'ai mis de, de, de la 1 <rire> Oh mais t'appelais... <rire> Abdulllou la... 1 <rire> C'est un chien et wesh est... Les avec... Commandes pour que j'ai du shoot fait Un l, shoot, bah m, mec, tu pue la merde, tu vois, tu tires pas. Parce que t'es une grosse merde. Les mecs, l, les mecs, vous hey voyez. Les mecs, vous voyez. Oh, les mecs. Ah, ferme ta bouche, gros, tu. T'inquiète, tu parles pas à toi, Tariq. Team speak. Ah, ouais, tu me TS. TS. TS. Je parle sur plateau. Non, je m'en fie, arrête. J'ai TS, je rien sur TS. C'est trop bizarre. J'ai je... ouais, TF, mais genre je comprends rien, je faisais <rire> beaucoup de vues, et j'avais 360 abonnés. 360 ah, sur le mec. Et tu euh... fais quoi d'abonnés 360 360, ouais. <rire> <Elle est rire> <rire> Vas-y, je prends nos raisons un peu, changer, tu vois. Des raisons que... Quoi Des raisons Il a dit des raisons quoi oh, t'es bourré, frère. Qui bah, oh je sais pas tu Si nous on est bourré de... ou bien tu. c'est <cose> <On> est bourré. <cose> mal à la fin du Fartak Bogos il dit quoi dit... dit... ah, ah, ah, moi, mm -hmm. oh, ouais. oh, du coup Et du quoi Du cross je sais, je sais, je sais, mais je crois qu'il avait dit « pied C'est un chien, frère Décale sur WAM. trop peur, mais... D'ailleurs, WAM, c'est une de référence parce qu'il y a un homme du clé qui s'appelle WAM. Bref, à cadeau de Dora. D'ailleurs, Dora aussi, c'est une audio-référence, parce que c'est ce qu'il dit « Crazy Diamond ». Allez, hop En mode, là, je travaille tout ça, il y a un mou qui vient, il me dit « Bonjour, est-ce que vous parlez arabe ?» Moi je dis je prends pas arabe. Il me dit ouais moi aussi je prends pas arabe. Après il me demande si j'ai de la soupe bleue. Moi je dis c'est quoi ça soupe <rire> bleue. Après il me dit piment bleu piment bleu. Moi je comprends pas moi. Et du coup je ah, il parlait pas des épices. Ouais ouais. Je, je, je, c'est et... bon, cru une One Piece c'est quoi lui Attends du coup tu t'appelles comment vu que Emmanuel c'est pas toi Attends t es, t es, dis -moi... attends dis-moi attends attends il me dit pas t'adore elle s'appelle Emmanuel Parichon. Il est con quoi Comment ça t'adore elle s'appelle Emmanuel Parichon <rire> t'as dit t'as pris le compte à la mais attends ta daronne elle s'appelle Emmanuel Paruchon BXE BXFE <rire> BQ <-Cou -t> <rire> je commence à stream sur j'étais RP les mecs un tu stream en vrai faire un stream de qualité hein pour que les gens y restent T'inquiète ils vont tout rester si ils restent pas, masse t'inquiète ouais, Tu fais des messages aux hommes toi Non non mais genre je vais pas les masser genre je vais les taper quoi Ouais, tu vas les masser. Tu vas m'apprendre un peu là. Je t'apprends les massages. Non, non, non. T'inquiète, ça, je sais. Voilà. Allez, viens avec les mecs. Ouais. Quoi ah putain, on va mettre nuls. Eh, imaginez. Il m'a vu tomber tout ça. Il m'a vu tomber. Elle dit Partez de la classe sans discuter. Tu vois la photo du mec là-même. Il y a la katsuki devant lui. Derrière la forêt. Et il y aura ça, frère. Non, c'est ça, ce Le mec là qui fait des bulles là. Mec qui fait des bulles avec Par contre frère, tu fais ça souvenir ça la d'Ali... Oh, <rire> oh, oh, <rire> <ouais, mais, rire> oh, oh mais il faut, il faut faire un au oh, mec... Euh... <rire> avec des bulles. Mais, mais depuis il y avait Sasuke sur la photo. Tu racontes ah, des mecs ah, des, non, des mais, bulles... Non, mais non, même non, à, à un, un moment... Il y a, y a, y a un... une bulle... on à un moment, on parle juste de la photo de la référence. Yes! Ouais! du monde c'est bord du monde! Non, tu mens. Attends. Canyon, attends. Ah, dans, dans, oh, non, mais c'est Canyon. <rire> tu m'as mis une feinte. a ah ouais, t'es chaud, hein. Forcément, quand on spawn solo. Ah, mais en fait, le principe d'une équipe, c'est qu'on soit trois. Je sais pas si t'as compris. Et donc, communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la map. <rire> même si, même si. Bon, les failles, ils sont pas là, en tout cas. Hein. Attention, le fight. Travail t'es chaud, hein. Ah ouais, hein, t'as géré, franchement. Mec, forcément, t'es parti solo, t'as campé pendant toute la game, t'as rien fait. T'as tourné en rond, qu'est-ce que tu baves Mais de quoi, pas besoin de vous, qu'est-ce que j'en qu que ai un foot mec On lance à 3, tu pars solo. Tu tu t'es parti acheter du lait quand, quand t'avais un enfant. Wesh, t'as servi à rien. Oh, qui voilà, j'ai encore une fois. Je suis encore avec lui. et ouais, peut-être que je vais me prendre euh, le, le bundle. Femme ta bouche, frère, tu vois pas, je suis occupé. T'es là, tu parles depuis tout à l'heure. T'as pas de vue ou quoi Oui, Je vois pas, je suis, je suis en train de parler Il a ramassé un shield frère. Ouais, ah, je le break. Ouais, oh, c'est sur l'autre, il est en train de fuir. Attends, il est où Ah non, il est en train d'attendre Voilà, magnifique gameplay. Attention. En tout cas moi j'étais euh, dans le fight, toi t'étais derrière, en train de, de camper, tu gardes la ligne, forcément. Pourquoi tu manges ton micro wesh, t'as rien à manger Non non arrête de manger ton micro, c'est horrible, j'entends pas. Je joue clavier souris mais bon, je vois t'es pas très informé. En tout cas, en tout cas moi j'étais dans le fight, toi t'étais... Je joue clavier souris, ferme ta bouche Tu vois bien il y a le logo PC, pourquoi tu manges ton micro Non il n'y a pas des massifs, je joue clavier souris. Tu vois à quel point t'es un en train de manger ton micro T'as 40... Et juste à quel âge S'il te plaît une question T'as quel âge T'as quel âge T'as quel âge T'as quel âge T'as quel âge T'as quel âge Un grand daron, un père de famille comme ça il mange son micro Tu te rends compte de à quel point t'es taré Ah il a quitté Eh vous vous rendez compte quand même Le mec il est complètement ravagé Il... Il dirange ta manette Bon je joue clavier souris mais... et ça c'est un détail et Mais Donc c'est-à-dire que si tu sautes les barrières, tu tombes tes mort Exactement, je tombe mes morts. Mais tu sais que moi par réflexe pour aller explorer ce qui serait en bas, je serais. Je serais parti hein. Mais je suis déjà tombé plusieurs fois en plus. Merde j'ai tombé <rire> En plus on parlait de ça juste avant frère, tu m'as porté l'œil J'ai glissé Non, voilà. oh, non. Voilà. Là, il... Voilà. Il Ouais tu vois, tu m'as haïné <rire> Attends, je vais move Abdé vite fait. S'il est pas en train de jouer, de toute façon je m'en sors. vas il est en train de jouer, je crois. Abdé, tu veux contre-move ou pas vite fait C'est un, un truc important. Ah mais putain, mais, mais putain <rire> C'est bon, c'est un truc à... important. <rire>